Migue, migue, migue-meu. Madame est auprès du feu qui n'a rien d'autre pour son souper qu'un petit crapaud grillé. Gris saucisse, gris saucisse. Après. Ah, <laughs>